Aujourd'hui le vendredi 1er février 2019 et l'on démarre avec ce deuxième jour de mobilisation des personnels de l'éducation nationale contre la suppression de 86 postes à la rentrée 2019. Ils ont organisé ce matin une opération escargot vite interrompue par les forces de l'ordre, mais ça avant d'être reçu par le recteur Mostafa Fourard, le reportage de Michel Depape. Euh, qu'est-ce qu'une SECPA, c'est une euh, section d'enseignement euh, général professionnel adapté. Il s'agit d'élèves qui sont en grande situation, en grande difficulté scolaire et qui euh, donc, se retrouvent dans des classes euh, à petit effectif pour qu'on puisse mieux s'occuper d'eux euh, et qui, avec des professeurs spécialisés. Donc, qu'est-ce qui va se passer si les SECPA disparaissent euh, nos, Alors, il va se passer qu'en fait, ces, enf ces enfants vont être obligés d'aller dans des classes ordinaires, euh, dont les effectifs sont beaucoup plus élevés, avec des professeurs qui ne sont pas spécialisés, et donc ils risquent d'être noyés parmi ces élèves-là, et donc décrochés encore plus. Ils risquent d'aller de, de, ben, chercher ailleurs la reconnaissance qu'ils n'ont pas dans le milieu scolaire. Allez là sur profilage qualité à pour poste à directeur d'école. Il n'y a pas abandonné. C'est un projet. Il y a d'accord pour arrêter avec les arguments que nous présenter Il y a, a d'accord ça. Pour l'instant, on est en train de discuter point par point des différents éléments qu'on avait dans le cahier de revendication, que ce soit les points sur le premier degré et les points sur le second degré dans les collèges et lycées, donc on étudie tout un par un. Et puis les deux, l'administration les deux, et les organisations syndicales, avancent leurs arguments. Et donc c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas pessimiste puisque les négociations ne sont pas closes et donc on a fait une interruption de séance pour faire un point bien clair pour que tout le monde se mette d'accord parmi les organisations syndicales, Mais on on espère bien déboucher sur des, euh, sur des solutions à la, fin de, à la fin des négociations. Et, euh, en tout cas, l'administration n'est pas fermée, elle a bien conscience de la force de la mobilisation. Euh, elle a fait remonter au ministère les, euh, les revendications générales et les demandes. Donc maintenant, c'est vrai qu'on bah, attend du recteur qu'il cède une partie des, euh, des charges qu'il lui euh, peut euh, faire, que ce soit sur les heures supplémentaires ou sur la carte des options au lycée qu'on va être amené à discuter bientôt. Et à l'issue de cette rencontre, et bien les enseignants ont décidé de suspendre la mobilisation. Une trêve pour montrer leur bonne foi au recteur d'académie qui a d'ores et déjà validé le maintien de six postes. Reste à voir si les décisions au national iront dans le même sens. A défaut, la grève reprendra.